Donc une des premières actions qu'on s'est donné de réaliser dans le cadre du projet Parasol, c'est de rencontrer des éleveurs qui pratiquent l'agroforesterie depuis plusieurs années. L'idée avec ces éleveurs, c'est de discuter avec eux pour avoir un retour d'expérience sur leurs pratiques, euh, parfois qui remonte à 20 ans hein, d'expérience, et donc euh, d'avoir leur avis sur euh, bah, les intérêts, les contraintes euh, qu'implique euh, l'agroforesterie en système d'élevage au vin, euh, quelle valorisation ils ont des arbres, et euh, également quels questionnements euh, ils peuvent avoir vis-à-vis -vis de ces systèmes-là. Voilà, donc c'est un retour d'expérience sur leur pratique euh, en agroforesterie. Oh, merde, je parler, je All right. Alors donc, pour recueillir ces retours d'expérience de ces agriculteurs, euh, on a décidé de réaliser des enquêtes à travers la France auprès d'une diversité d'éleveurs, une diversité d'élevage en fait, des systèmes plus ou moins extensifs, euh, plus ou moins mixte aussi avec une diversité d'ateliers et dans une diversité de conditions pédoclimatiques. Donc on a fait des enquêtes, on les a rencontrés parfois sur une demi-journée, on a échangé avec eux, euh, voilà, par le biais d'un questionnaire d'enquête. Et l'idée ce sera ensuite d'en tirer, euh, bah, comme je dis, euh, un retour d'expérience et d'analyser aussi les performances euh, à dire d'éleveurs de ces systèmes-là. On a rencontré en tout 30 agriculteurs. Parmi ces 30 agriculteurs, on va relever un certain nombre de critères. Donc par exemple. Euh, l'intérêt de l'agriculteur pour le projet, la présence potentielle de prairies sans arbres pour pouvoir ensuite dans les actions expérimentales de parasol comparer ce qui se passe en termes d'interaction entre parcelles agroforestières et parcelles sans arbres, euh, l'existence d'un troupeau, euh, on va dire, significatif, d'une activité d'élevage significative. Voilà. Il y a tout un tas de critères qu'on va relever parmi ces enquêtes, au sein de ces enquêtes, pour sélectionner 10 parcelles qui vont nous servir ensuite. Euh, de parcelles expérimentales pour l'ensemble des tâches du projet. Donc en fait, on a la chance dans le projet Parasol euh, de disposer de ce petit réseau de parcelles anciennes hein, qui ont parfois 20 à 25 ans. Et c'est quelque chose qui est assez unique en fait en France. On n'a pour l'instant jamais étudié les interactions entre les arbres, l'herbe et les animaux sur des parcelles matures. Donc ce sera une première. Et également, c'est euh, une chance par rapport au retour d'expérience des agriculteurs qui ont quand même, comme je, je disais, 20 ans d'expérience sur cette association et finalement, ces savoir-faire techniques ou pratiques, on les a jamais vraiment recueillis. Et donc là, dans Parasol, ce sera la première fois qu'on recueille ces retours.